Ho ho ho ho Bonjour à tous Aujourd'hui, nouvelle ouverture du cadret de l'avant. Alors, on ouvre la première casière, là on ouvre la deuxième. Chaque jour, une ouverture, let's go Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans Multiplicateur On sacrifie un couribou face recto et on invoque autant de jetons couribou que possible, hein, si je ne dis pas de bêtises euh, on invoque spécialement autant de jetons de Kuribo qu'on veut. Mais ils ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice. Bah, c'est génial. Je crois qu'on va avoir toutes les cartes du deck Kuribo là-dedans. Ça fera vraiment être sympa si c'est vraiment le cas. Kuribo level 10. Bon, enfin bref, bah, j'espère que ça vous a plu. Pourquoi je fais cette voix avec ce putain de bonnet de ennemi J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner donc pour voir chaque jour l'ouverture et découvrir avec moi la carte qu'il y a dedans.